Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier mono d'Aoru, je suis très content que vous soyez là avec moi. Et pour cette première édition, j'ai décidé de copier légèrement ce Rokarjo. Sauf qu'à contrario de lui, je ne vais pas vous parler des livres que j'aime bien, mais bien des films. Et pour m'accompagner dans ce mono, j'ai là trois personnes. Et je vais commencer par un galant et je vais présenter Yuki. Coucou Installerie okay. Et Dark et, et moi je fin. suis la fille. Eh, hey, dis-toi que le meilleur est pour la fin. C'est vrai. vrai. Je... Sauf que le meilleur. Sauf que là c'est l'exception un... qui confirme la règle. <rire> <rire> et donc on va enchaîner sans plus attendre avec euh, mon premier film et ce n'est pas un film, c'est une trilogie fantastique euh, qui est Retour à la future. Donc, pour ceux qui dormaient au fond, Retour vers le futur est une euh, trilogie qui raconte l'histoire de Marty McFly, un jeune lycéen, qui va assister à une expérience scientifique menée par son euh, ami Emmett Brown, qui consiste à voyager dans le temps, sauf que cette expérience va pas se passer comme prévu, et Marty va se retrouver en 1955 sans moyen de euh, retourner dans le okay. Voilà. Dans son, dans son espace temporel. Voilà. Et donc, Ista t'avais une critique à formuler concernant le titre. Oui, tout à fait. C'est concernant le paradoxe que cela fait, puisque c'est retour vers le futur. Parce que le futur est à venir. Donc, d'une certaine façon, le futur est à, est à venir, je viens de le dire. C'est donc le futur. Encore retour vers le passé. Si, je comprendrais puisque le vécu, ou même vers le présent, ce qui signifierait un, un voyage temporel. Mais euh, retour vers le futur, le, le problème, c'est là, c'est que comment peut-on retourner vers le futur puisque notre, puisque notre temps est dans le présent, nous ne pouvons pas nous dire que nous retournons vers le futur. Je vais démonter ta théorie en euh, deux minutes. Marty vient de 1985. Il voyage en... Il vient... Enfin, il va en 1955. T'es d'accord avec moi Oui. Donc, pour retourner dans son espace-temps, donc en 1985, il vient clairement du futur, lui, que lui vient de 1985. Donc, il lui, doit retourner passer. vers pour le futur. Se... Mais pour lui, c'est le temps présent sera qu'un retour vers le présent. Oui, mais quand il parle, quand il parle à Emmet, il dit bien qu'il vient du futur et qu'il doit y repartir. Donc il, il retourne vers le futur. C'est pour ça que dans. C'est pour ça, ça qu'à la fin du 2, il vient voir Doc et lui dit je suis de retour du futur. Ouais, c'est bon, ça je m'en prends pas je crois que je vais <rire> Voilà. Mais pas pour lui, pour lui c'est présent. Exactement. Donc du coup on ne voit pas le point. Du coup ça, ça voudrait dire que le titre n'est pas signifié du point du, de vue de Marty mais du doc du passé, or que l'on ne voit que dans le premier opus. Et donc second film qui est un film d'animation que j'adore beaucoup vu que c'est de là que je tire mon pseudo, le Château ambulant. Non, Dark, par rapport au personnage présent qui oh. Voilà. Mais je enfin, vais venir à l'histoire. Bah, hein. Donc c'est l'histoire ah, de Sophie. Je... Bah, <rire> Exactement, <rire> va le regarder. Et donc c'est l'histoire de Sophie, une jeune chapelière qui va se faire ensorceler par la sorcière des Landes et qui va devenir vieille. Et pour fuir euh, sa famille, elle va devoir euh, euh, se faire embaucher dans le château ambulant qui est la demeure de Aoru. Donc euh, Je vais Je vais voilà. Donc c'est grosso modo lié, euh, le l'être en général, sachant que euh, Sophie, euh, quand Sophie euh, jeune entre guillemets est tombée euh, amoureuse d'Aoru. Donc, euh, va naître une euh, belle histoire, euh, une belle histoire d'amour. Voilà. Je donc, Le chat Ambulant, c'est un film, c'est un film magnifique, le, euh, le dessin est magnifique, l'histoire, euh, l'histoire, on s'y, on s'attache au personnage, euh, et euh, le personnage d'Aoru euh, euh, est et ce qui est un peu comme moi, il a l'air d'être courageux sur les bords mais en fait c'est un c'est un c'est un peu Un toir, un quoi ouais. un pleutre, et un Pardon Ce n'est pas grave. Et par contre pour les, pour les grands lecteurs, je pourrais mettre un petit. une petite précision par rapport à mon pseudonyme. Oui. Car en effet, c'est distillery. Et pour ceux qui auraient vu, qui auraient lu Papri et qui auraient de euh, l'héritage, pardon, le quatrième. Normalement, il n'y en avait prévu que trois, mais bon, on ne dira rien. Oui, on ne dira ils auront rien. On peut peut-être lu, peut lu qu'à la fin, effectivement, il y a ce, ce petit euh, mon pseudo. Il est évoqué dans le dans le répertoire de l'ancien langage, étant la signification de feu. Je tiens. À préciser que je n'ai pas copié dessus, puisque ça va faire 3-4 ans que je me travaille avec ce pseudonyme. Donc, à peu près à la sortie, avant la sortie de Freezinger. Et, et donc, euh, et de, de, plus, de plus, mon pseudonyme s'écrit avec un Y en première, en première lettre, et non avec un I. Voilà. Juste cette précision à faire. Troisième film, et un film que j'aime pas particulièrement mais euh, parce que son adaptation a été ratée et justement, Istallri, tu l'as évoqué euh, Tu as évoqué... ERAGON la... Voilà Donc... Disons que... Disons que ERAGON, je suis très fan des, des livres c'est d'ailleurs pour ça que j'ai les 4 maintenant euh, en livre et euh... on le... ouais. Et quand j'ai vu qu'ils allaient faire Eragon au cinéma, j'ai dit oh, ce serait ce serait peut-être pas mal à voir. Contrairement à toi, contrairement à toi, oh, moi j'ai sauté de joie. Je me suis dit enfin oh, on va pouvoir avoir un film euh, fantastique euh, qui sort un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire avec des, des, des humains qui dressent des dragons. Et quand j'ai vu un peu le film, c'est pas... Ben... Eh ben bon le... Dieu, qu'est-ce que je me suis trompé. La musique est bien, est pas... a... oh, la non, bande est originale vrai. est bien, les acteurs sont potables, mais euh, le scénario faut, en bah, lui-même a je... été bâclé. Sérieusement, le film fait 1h40. Bon 1h40, bon. et vous avez vu le pavé que représente Eragon. Déjà, rien que pour ça euh, mort. Tué par Dursun dans la forteresse de Gilead par un simple lancé de lance. Déjà ça je vais pas aimer. C'est nul, puisqu'il était censé être tué par les Razak, et la... sachant que la l'attaque de dague de Razak était mortelle. Déjà rien que ça c'était déjà mieux comme qu mort que tué par une simple lance dans l'hiver. Surtout quand on pense à la révélation qu'on fait dans Breezinger sur lui. Je n'en dirai pas plus pour éviter de spoiler ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais c'est juste. Ça m'a dégoûté. C'est juste du viol, du massacre, quoi! Non mais quand, quand j'ai été au, au cinéma, je me suis retenu de hurler à la fin, tellement je trouvais ça pourri. L'idée de base, ah, elle était bon. bien, mais le scénario a été totalement bâclé. Je suis... Ça a fini d'une bonne... Ça a fini d'un livre qui faisait... Qui était énorme. Ça la transformé en, en navet. Et encore... Euh... Euh, je je suis euphémiste quand je parle de navet. Parce bon. que... donc en rapport avec l'histoire, le film, en lui même est très bien. Le film est très bien en rapport... Va... Enfin, sans aucun rapport à l'histoire, le film est assez bien en lui-même. Oui. Ça, faut le reconnaître. Si l'on hein. si, accepte tous les... Si l'on accepte l'histoire de base. Si l'on oublie l'histoire de base. Et pour finir, je vais évoquer deux films. Euh, deux films japonais que j'adore tout particulièrement. Euh, Battle Royale 1 et 2. Alors, pour ceux qui connaissent pas... batteur euh... Alors, j'ai le DVD en face de moi, donc... Japon, 21e siècle. Une loi est instituée pour apprendre le respect et l'humilité aux jeunes. Article 1. Tous les élèves d'une classe sont regroupés sur une île. Article 2. Des vivres et des armes sont fournis à chaque participant. Article 3. Toutes les personnes soumises à cette loi doivent se battre en s'amusant et avec combativité. Article 4. Aucun participant ne doit refuser le jeu ou l'entraver. Article 5. Le jeu se conclut par la victoire d'un seul et unique gagnant. Aucune dérogation à cette règle n'est possible. Son nom Battle Royale. Et là, là, quand on reçoit un truc pareil, on se dit « Heureusement que j'ai fait des Le premier film a été interdit au cinéma en France. Je m'en souviens. Et le 2 n'est jamais sorti en salle euh, où que ce soit... Euh, es, tellement le la, la violence et l'engagement a été euh, et euh, le côté engagé du film n'a plu à personne quoi. Pourtant, ils sont ils sont ils sont, ils sont sortis en, en DVD d'où la reprise de Vanguard Games. Voilà. Et pour, et pourtant euh, Battle, Battle Royale, c'est Battle Royale, ça a été des c'est des films qui sont, qui sont cultes, quoi, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Le, on, sent, on sent, il y a quelques passages un peu longs, dans le premier comme dans le deuxième, mais c'est bien vite rattrapé, quoi, il y a, il y a, il y a de l'action, il, il y a une histoire, voilà, quoi. Il y a, sur, sur, sur, sur, voilà, quoi. Donc, Battle Royale 1 et 2, je vous invite à aller voir les bandes annonces sur Youtube, et à les regarder euh, sans modération pour ceux qui aiment bien euh, les films violents, les films d'or, etc. Bon c'est la fin de ce premier euh, mono d'Aoru, j'ai été pas seul et euh, donc pour m'assister dans ce mono j'ai eu Yuki. Okay. Installerie. Salut et Dark. Donc, euh, ah bon. euh, moi-même, ainsi que Hysteri, Yuki et Dark, vous souhaitons euh, une bonne fin de journée, bon. une bonne fin de soirée, et à très bientôt. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne nuit, que vos rêves. Sur ce, bonne bon... fin de soirée, et à bientôt. parapluie. <rire>